Bonjour les wheelers. il est approximativement 8h30 du matin et il fait moins 5 degrés. Oui, il fait moins 5 degrés, et je peux vous le dire parce que là je me écaille. Nous sommes dans le pays des trois abbayes à Moyen-Moutier. Alors où est-ce que ça se trouve C'est à proximité de Saint-Dié-des-Bourgues. Je ne suis pas seul comme à l'accoutumée, donc je vais vous présenter les différentes personnes qui sont là et puis après on est La température actuelle à Moyen-Moutier est de moins 4 degrés. Okay. <rire> Salut les wheelers d'Alap Bonne année à tout le monde ah, ça glisse Après, nous allons rencontrer euh, Madame Germain, qui est de l'association des amis du pays, des trois abbayes, qui va nous expliquer un petit peu, euh, peu d'histoire euh, de ce territoire qu'on ne connaît pas bien. Pour bien comprendre l'histoire de l'abbaye de, de Senon, il y a quatre facteurs essentiels. Donc, tout d'abord, la fondation de l'abbaye au 7e siècle par Gondebert en 640. On pense que c'est sous l'influence des moines colombins. Ensuite, au 12 siècle, c'est la reconstruction de l'abbaye par Antoine de Pavie qui va faire une église abbatiale. 12 siècle, c'est l'arrivée des comtes de Salme, Les comtes de Salme qui vont être des voués de l'abbaye. Hein, les voués, ce sont des protecteurs des abbayes. XVIe siècle, les princes de Salme, à partir de 1751, ils vont fonder la principauté de salme salm qui est selon, va être la capitale. Ils vont y construire des châteaux et des résidences. Trois princes vont se succéder jusqu'à la Révolution française. Et à ce moment-là, tous les bâtiments vont être vendus comme biens nationaux. Et ce sont des investisseurs qui vont récupérer les bâtiments pour, en faire une, une, pour commencer la période industrielle. Hop là, guys Roule ma poule Bon, en 1721, les Indiens ont débarqué à Sénone. Ils ont laissé euh, quelques petits vestiges, euh, des emplacements un peu stratégiques, près des routes, près des forêts. Euh. On voit là un exemple derrière vous. Ouais. Non, vive le vent, vive le vent vive <rire> Et magnifique cheval, magnifique euh, double Le poney. Double poney, c'est des popos nénés Allez, après toute cette culture, on y retourne. <rire> <rire> Allez, salut, hein bip, bip bip meep, meep, nous allons aller à la microbrasserie qui s'appelle l'opercule Avec la la plate est plus folle Alors bienvenue à l'opercule donc euh, c'est une jeune brasserie qui a été créée en mars 2017. Donc nous leur particularité c'est qu'on est, qu est apiculteur et brasseur. Donc on a nos propres ruches et on fait que des bières refermentées avec du miel. C'est l'apiculture qui nous a conduit à, à la bière. Et moi j'étais apiculteur amateur à l'époque et du coup je lui ai fait découvrir cet aspect là. Et ça lui a plu. Et du coup on est parti, ok on va faire de l'apiculture par contre on va pas vendre des pots de miel On va essayer de diversifier un maximum les produits Et bon, bah là on était aussi amateurs de bière Qu'est-ce que le miel à la bière En fait le miel ça apporte deux choses, ça va casser l'amertume Vous allez avoir moins d'amertume dans, dans la bière La bière est un peu plus ronde, vous avez une meilleure tenue de mousse aussi Et ça a un peu plus, il y a un peu plus de corps donc c'est un peu plus lourd en bouche aussi Et ici vous êtes dans une grasserie qui est tout en bio Voilà. Encore, encore, ah, jusqu'au bout voilà, et, bon, bon. et voilà, elle est fertile. Ouais. <rire> et là, il y aura la chance d'avoir cette bouteille. Une belle robe, Un élégante, une, une saveur incomparable. Avec le verre et le Alsace. Hop là, guys, roule ma poule. Hop là, guys, et roule ma poule. un petit jeu c'est pour les gens qui ont bu, ils roulent pas droit entre les plots, c'est super facile pour Non, ça s'appelle un slalom Et eh bien voilà, notre périple se termine aujourd'hui. On a fait une petite balade de 32 km à travers le massif vosgien. On a fait des rencontres plutôt sympathiques. Voilà, si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un like, ça vaut le coup. Oh, ça caille, hop hein la chèvre et speed poule Il a fait froid un peu, mais franchement c'était bien. Il a fait chaud un peu, mais c'était pas mal. C'est super, avec la brasserie, c'était au top. J'espère que vous avez passé un agréable moment et on va se quitter sur de belles images de drones du massif vosgien. Allez, à bientôt les huilers. Bonjour, Alain Tunis, pilote de drone, 21 ans, célibataire. <rire> Beau garçon quand j'enlève le bonnet. Et je vous propose de magnifiques images. Ouais, je te